Salut, salut! Aujourd'hui, une vidéo pour parler du bien-être de mes deux colocs, Rocky et Chewbacca. En particulier, on va voir comment aménager chez soi euh, quand on habite dans un petit appartement pour que ces chats soient heureux. Alors bien sûr tous les conseils que je vais donner, ils marchent aussi si vous habitez dans un grand appartement. Euh, si vous êtes dans un petit espace, c'est des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Alors moi, Rocky et Chewbacca, je les ai adoptés en juin. Euh, Aujourd'hui, ils ont 6 mois et euh, j'habite dans un studio parisien de 23 mètres carrés avec euh, un balcon en plus. Alors je me suis pas mal renseignée sur internet, on trouve pas mal de recommandations différentes sur euh, les minimums à avoir euh, en espace pour accueillir bien un chat. Souvent on dit qu'il faut au moins 25 mètres carrés. Moi je suis légèrement en dessous mais comme j'ai un balcon bon, je me suis dit euh, si j'aménage tout bien pour eux ça, ça devrait le faire et pour l'instant ça le fait. Puis je me dis qu'un jour je vais aussi finir ma thèse, avoir un autre travail, partir de Paris et aller dans un endroit où les loyers sont moins chers et du coup avoir plus grand. Alors la chose à savoir, c'est que pour le chat, l'important, c'est pas forcément la surface au sol, ça va plus être, est-ce qu'il y a des postes en, en hauteur donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment on aménage des espaces en hauteur pour son chat. Donc, la solution simple qu'on voit partout, c'est investir dans un arbre à chat. Alors, moi, j'ai pas acheté d'arbre à chat parce que c'est cher, c'est moche et imposant. Quand on vit dans un petit espace, c'est pas forcément l'idéal, et quand on a un petit budget aussi. Euh, donc, j'ai préféré l'option où euh, finalement, c'est moi qui vais leur fabriquer un peu un, un arbre à chat. Euh, par plein de petites méthodes. Donc je leur ai euh, libéré euh, pas mal d'étagères. Euh, donc du coup, euh, ils ont des endroits où ils peuvent aller qui sont euh, inclus dans ce que j'avais déjà, qui sont euh, les étagères de bibliothèque. Euh, plein d'endroits de, euh, dans, dans les meubles que j'aime. Le chat, en fait, il a besoin de se mettre en hauteur euh, à la fois pour observer ce qui se passe dans la pièce, mais aussi euh, pour se sentir en sécurité. Euh, il, aime bien pouvoir, il aime bien pouvoir observer euh, à un endroit où il n'est pas accessible, en fait. Euh, le chat, pour être assuré il a besoin de pouvoir se... Euh, s'il en a envie. Et donc la deuxième chose importante c'est de lui prévoir des cachettes. Alors souvent il n'y a pas besoin, le chat en trouve tout seul, mais c'est vrai que quand on est dans un petit espace où il y a peu de meubles, euh, des fois ça peut manquer de cachettes. Typiquement euh, si vous êtes dans une chambre étudiante euh, où il y a un lit et un bureau euh, et un placard qui est dans le mur, bah, ça, ça limite un petit peu le, le nombre de cachettes. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que je leur ai un petit peu aménagé des endroits euh, bah, où ils peuvent se cacher. J'ai fabriqué une petite niche avec euh, un carton, euh, deux cintres et un vieux t-shirt. Alors euh, si ça vous intéresse de fabriquer ça, je vous mets le lien euh, du tutoriel que j'ai suivi qui est en barre d'infos. C'est sur la chaîne de Crêpe au Citron. Euh, si vous n'avez pas envie de suivre le tutoriel, je vous conseille quand même de regarder euh, ces vidéos parce que euh, son chat il est trop bien. Ce que j'ai utilisé aussi comme cachette, euh, c'est que j'ai pris leurs deux cages de transport euh, et je les ai inclus. Euh, dans mon appartement. Alors, déjà, ça leur fait des coins où ils peuvent euh, se faufiler, euh, mais euh, ça permet aussi de les habituer à leur caisse de transport pour pas que euh, le jour où je les emmène chez le véto, euh, ils découvrent complètement ce truc qui n'a pas euh, des odeurs qu'ils connaissent. Et euh, voilà. Bon. Alors, après, bien sûr, ils ont trouvé des, des cachettes tout seuls, ils adorent aller derrière le canapé. Euh, dans le genre cachette que Rocky adore aussi, euh, c'est tout ce qui est housse de couette, housse de coussin. Elle adore rentrer dedans et se cacher. Alors, la troisième chose, c'est de prévoir des postes d'observation euh, le chat il peut passer énormément de temps à regarder ce qui se passe dehors ça l'occupe énormément il est très très curieux Enfin, il faut leur prévoir des plateformes ou des endroits où ils peuvent se poser pour observer ce qui se passe dehors, donc à côté des fenêtres, sur le balcon. Moi, sur le balcon, alors, il y a des hamacs de balcon qui existent, mais moi, j'ai trouvé une solution moins chère, c'est que je leur ai mis des, des trucs qui sont en fer, là, pour tenir les pots de fleurs sur le balcon. Et ça marche super bien, je leur ai mis un petit... Un petit truc par dessus et ils y vont souvent au niveau de la fenêtre je leur ai mis un hamac de fenêtre. alors ça c'est un petit investissement que j'ai fait mais que je regrette pas du tout parce que ils sont toujours dessus et c'est vraiment un endroit qu'ils adorent je vous mettrai le lien en barre d'infos de celui que j'ai acheté c'était le moins cher que j'ai trouvé la quatrième chose ça va être de leur prévoir des griffoires ou des trucs où ils peuvent grimper pour faire leurs griffes et puis parce qu'ils aiment bien grimper aussi. Alors, des griffoirs, vous en avez un peu de toutes les tailles, toutes les formes euh, et surtout tous les prix, surtout des prix un peu chers. Alors, moi, le seul griffoir que j'ai acheté. Moi c'était un pas trop cher que je vous mets en barre d'infos aussi. Et je l'ai fixé sur un petit meuble, une petite étagère avec deux clous et euh, du coup c'est par là qu'ils grimpent pour aller euh, sur leur hamac ou sur euh, l'étagère du haut. Et puis après il y a d'autres choses qu'ils aiment bien griffer, notamment euh, le, euh, ils adorent grimper et faire leur griffe sur les, les poteaux qui tiennent le filet sur le balcon. Donc c'est des poteaux en bois. Ça c'est vrai que c'est une solution qui est assez simple, c'est euh, juste de prendre un morceau de bois après moi ils adorent faire leurs griffes aussi sur la fausse pelouse que j'ai sur mon balcon alors je sais la fausse pelouse c'est pas écologique c'est pas bien tout ça mais c'est très agréable et euh, par contre c'est vrai que euh, je me dis que pour des chats qui mangent tout ce qui traîne c'est pas forcément l'idéal parce que euh, ça fait il euh, y a plein de petits bouts qui partent moi mes chats ça va à peu près mais euh, c'est quelque chose auquel euh, il faut faire attention et donc dans le même style, vous pouvez euh, trouver des tapis en sisal ou en jonc de mer qui euh, seront éventuellement moins chers, ou en tout cas le rapport euh, taille euh, par rapport à, au prix euh, sera plus avantageux que les griffoirs spécifiques pour chats. Et souvent ils seront tissés d'une manière qui sera éventuellement plus solide que les griffoirs où c'est juste un poteau qui est entouré d'une corde. Ils adorent aussi faire leurs griffes sur des paillassons donc ça peut aussi être une option euh, donc voilà vous avez plein d'options euh, vachement moins chères que les griffoirs spécifiques et potentiellement qui euh, se gardent plus longtemps aussi la cinquième chose ça va être de stimuler son instinct de chasseur en gros le chat euh, tout ce que vous allez aménager plus il y a de stimulation pour lui plus il y a de choses qu'il peut découvrir regarder euh, des choses avec lesquelles il peut jouer euh, mieux c'est pour lui alors là vous pouvez y aller niveau bricolage carton euh, leur fabriquer des tunnels, des parcours, ou juste des boîtes fermées, ouvertes, ou faire euh, juste des petits trous au cutter euh, dans des cartons, euh, ça marche super bien. Quand je suis pas là la journée, moi je leur sors, sors mon tapis de yoga, et euh, Rocky adore euh, aller dedans comme euh, dans un tunnel, et, euh, et elle s'éclate. Donc typiquement, les rouleaux de PQ, vous les coupez en petits morceaux, euh, ça leur fait des petits ronds euh, de carton comme ça. Éventuellement, vous les imbriquez les uns dans les autres et euh, ils s'éclatent pendant une journée complète avec tout ça. Chewbacca, lui, il est fan des élastiques pour cheveux. Alors je fais attention à en prendre des assez gros pour pas euh, qu'ils puissent avaler des bouts, parce que euh, tout ce que les chats peuvent avaler, ça peut faire des occlusions intestinales et du coup, bah, c'est rendez-vous chez le véto. Donc tout ce qui est ficelle, laine... Euh, il faut faire attention à pas leur laisser en permanence. Euh, vous pouvez le sortir quand vous êtes là et quand vous jouez avec, mais, euh, mais évitez, que, évitez de leur laisser à disposition tout le temps. Rocky, elle, ce qu'elle adore, c'est les opercules euh, de bouteilles de lait. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais... Ça la rend complètement folle. Une autre astuce, ça va être de euh, ranger régulièrement euh, d'une semaine sur l'autre, de ranger les jouets qu'ils ont eu pendant la semaine et d'en sortir d'autres, et d'alterner une semaine sur deux. Euh, comme ça, ils vont pas se lasser des jouets et, euh, et, et, et du coup, il y aura toujours de la stimulation. Après, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que dès que j'ai un emballage de quelque chose ou euh, je reçois un colis ou n'importe quoi, euh, je laisse l'emballage par terre. Et si jamais ça les amuse, je, je le laisse par terre deux ou trois jours avant de le jeter. Et avec ça, vous avez des jeux un petit peu tout le temps, avec des nouvelles matières, des nouvelles formes et tout, et, et il s'éclate dedans. Un autre conseil qui vous plaira peut-être pas si vous êtes un pur citadin, mais n'hésitez pas à ne pas mettre dehors tout de suite les insectes qui rentrent chez vous. Euh, moi, les coccinelles et les mouches, ça les passionne. Euh, les punaises qu'il y a sur le balcon aussi, je ne sais pas d'où elles sortent, je suis au sixième étage, mais il y a des punaises qui viennent sur le balcon de temps en temps, et euh, ça les occupe pendant des heures. Le septième point, ça va être la gestion euh, de la litière, de l'hygiène. Euh, alors ce qu'on dit, c'est qu'il euh, faut une litière de plus que le nombre de chats, donc si vous avez un chat, il vous faudra peut-être deux litières, si vous avez deux chats, il vous faudra peut-être trois litières, etc., alors ça, c'est à voir et euh, vous pouvez toujours espérer qu'il y ait besoin de moins. Moi, mes deux chats, pour l'instant, ils font dans la même litière et je croise les doigts pour que ça dure encore un peu. Je sais que ça peut changer en grandissant, ils sont encore petits. Donc c'est vrai que dans un petit espace, euh, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, c'est quelque chose auquel il faut penser. Parce qu'en plus, euh, si vous répartissez les litières, il ne faut pas les mettre non plus trop proches l'une de l'autre. Et en plus, il faut pas que ce soit à côté de la gamelle parce que le chat ne va pas faire ses besoins à côté de là où il mange. Alors moi, même si j'ai un petit studio, j'ai une grande salle de bain, donc du coup ma litière, elle est dans la salle de bain, salle de bain toilette. Après, en ce moment, je suis en train de tester un truc euh, qui serait l'idéal en termes écologique parce que la litière c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup de déchets d'ailleurs d'un point de vue écologique prenez plutôt une litière végétale alors je sais qu'il y a des chats qui sont difficiles et qui n'acceptent que certaines litières mais si vous pouvez prenez une litière végétale donc moi là je suis en train de tester euh, un kit pour apprendre à mes chats à faire leurs besoins sur les toilettes oui ça existe donc l'intérêt c'est déjà d'un point de vue écologique, de ne plus avoir de litière. Il y a bien sûr un intérêt de nettoyage, ça c'est clair et net. Il y a un intérêt d'hygiène parce que du coup, le chat il ne gratte plus son caca et euh, il va marcher sur votre plan de travail après. Quand vous habitez dans un petit espace, bah forcément vous avez l'espace de la litière en moins. Donc euh, c'est aussi un avantage. Bref, si jamais ça, ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, si jamais un jour j'arrive à faire la transition, parce que pour l'instant, j'en suis que au début. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder euh, sur Internet, ça s'appelle le litter-quitter. Un énorme danger qui est sous-estimé pour les chats, c'est les fenêtres et les balcons. Alors si vous connaissez des vétos dans votre entourage, vous avez peut-être entendu parler du terme du chat-parachute. Alors c'est euh, une expression qui désigne les chats qui sont tombés d'un balcon ou d'une fenêtre et ça arrive malheureusement très souvent. Euh, souvent on pense que le chat il est hyper agile et que du coup euh, il, il peut pas tomber et en fait euh, le chat n'a pas peur du vide mais il en a conscience, donc du coup il va éventuellement prendre des risques euh, en faisant des numéros d'équilibriste sur euh, la, la rambarde du balcon, et il suffit qu'un truc lui fasse peur, ou qu'il euh, voit un oiseau qui le déconcentre, euh, enfin qu'il perde l'équilibre, qu'il qu soit surpris par quelque chose, et il peut tomber. Donc si vous êtes au premier étage, ça va, au-dessus il faut commencer à, à sécuriser vos balcons et, et vos fenêtres. Enfin, moi je suis au sixième, donc j'ai dû euh, faire attention. La fenêtre de ma cuisine elle s'ouvre euh, par le bas, et pas beaucoup, donc du coup, euh, j'ai rien fait pour euh, elle. Après, et moi, mon autre grande fenêtre, en fait, c'est la porte-fenêtre qui donne sur le balcon, donc c'est surtout le balcon que j'ai dû euh, sécuriser. Pour sécuriser un balcon, il y a plusieurs méthodes. Il y a des entreprises qui le font pour vous, ça coûte une blinde, mais si vous avez les moyens et que vous n'avez pas envie de vous faire chier, et que vous voulez un truc joli, c'est la solution. Euh, il y a des gens qui utilisent du grillage pour les poules, euh, moi j'ai comparé un petit peu avec ce qu'il y avait à côté de chez moi et un petit peu sur internet et euh, la meilleure solution que j'ai trouvée c'est euh, un filet euh, spécialement pour sécuriser les balcons pour les chats que j'ai trouvé sur euh, Zooplus. Alors euh, des filets, il y en a un peu partout en animalerie, souvent ils sont très chers et en plus ils ne sont pas toujours euh, anti-morsure. Alors ça faites bien attention parce que ceux qui ne sont pas anti-morsure, le chat il croque dedans et ça fait un trou, ce qui est un peu dommage. Donc moi j'en ai finalement trouvé un qui est à la fois très grand, pas trop cher et hyper costaud. Donc je vous mettrai en barre d'infos euh, c'est lequel. Et pour l'accrocher, alors euh, vous avez plusieurs méthodes. Il y a euh, l'accrocher directement sur, euh, en faisant des, des trous dans, dans le mur. Alors moi, comme je suis locataire, euh, j'avais envie d'éviter cette solution. Et comme j'ai un papa charpentier, bah, il m'a trouvé une solution que je vais vous donner. Si jamais vous avez un peu la même configuration, vous pouvez essayer de, de faire pareil. Alors, en fait, on a fait une structure en cube. Avec, on n'a pas fait avec 12 morceaux de bois, mais on en a pris 11. Il y en a un qu'on qu n'a pas mis. Alors, l'idée, c'est... Euh, si on prend un cube, comme ça. et bien, l'idée, c'est que... Euh, donc ça, c'est euh, le plafond du balcon et ça, le sol. Et euh, en fait, l'idée, c'est qu'on va mettre des morceaux de bois à chaque arête, donc là, là, là, là en premier, donc ceux-là. Euh, on les a coupés pile poil à la bonne hauteur pour qu'en en fait on puisse les coincer entre le haut et le bas, donc euh, même sans rien mettre de plus, ils tiennent tout seuls. Donc une fois que ces quatre-là, on les a mis en force, euh, on a ajouté euh, ceux du haut, donc euh, on en a mis un comme ça, qu'on a fixé. Euh, en mettant une vis dans le premier morceau de bois et dans le deuxième morceau de bois. Pareil là, donc euh, on fixe à chaque fois sur euh, les quatre euh, bouts aux, aux angles, donc sans fixer sur le balcon, mais en fixant bien euh, au bout de bois qu'on a déjà mis. Et pareil, on a fait, euh, on a renforcé en bas en en mettant aussi euh, on n'en a pas mis sur le dos parce que en fait c'est la porte du balcon donc euh, c'est un peu gênant et puis ça suffisait en fait du coup vous avez euh, une structure autonome comme ça euh, de cube qui est coincé dans le balcon donc qui bouge pas du tout et on a fixé le filet avec des vis dessus et donc voilà on n'a pas eu besoin de percer et donc j'insiste vraiment sur la solidité du filet parce que moi typiquement mes chats ils adorent grimper dessus alors ça fait un peu peur du coup, je vérifie régulièrement que le filet n'est pas usé et pour l'instant ça va, j'ai vu aucune trace d'usure. Vous remarquerez que je dis que j'habite dans un petit appart et pourtant j'ai deux chats et en fait, c'est vrai que avoir deux chats, bah en fait, ils s'ennuient vachement moins parce que s'ils s'entendent bien, ils jouent entre eux, ils se rassurent entre eux. Euh, donc même quand je suis pas là, euh, ils ont une présence. Donc en fait, ça peut être un bon calcul que d'avoir deux chats, même si on est dans, dans une petite surface. <coughs> voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tout ça vous donne envie, n'hésitez pas à adopter des chats. Il y en a plein les refuges. Euh, moi, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sur les chats, ce sera sur l'alimentation. L'alimentation crue, alors de type barf ou pré-modèle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, déjà à liker cette vidéo à la partager et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. A bientôt